C'est un personnage méconnu et qui devrait être en tous les cas aussi connu Agrippa d'Aubigné, Théodore, euh, Théodore Agrippa d'Aubigné en fait. Et il est passé dans les oubliettes de l'histoire et dans les oubliettes de notre patrimoine culturel historique parce que c'est un protestant, qu'il a écrit des livres d'histoire pour justement essayer de démontrer que les protestants ne sont pas des hérétiques, et qu'ils se sont engagés par légitime défense. Seulement, ces ouvrages sont tellement d'une grande intensité historique qu'ils ont été récupérés, plagiés par des auteurs et des imprimeurs catholiques qui euh, se sont euh, débrouillés à euh, complètement noyer ces publications, au profit des leurs, et pendant longtemps, euh, on l'a oublié sauf quelques personnages issus là, mais finalement, il n'y a pas eu de diffusion de ces livres d'histoire, comme il y a pu y avoir des diffusions de livres d'histoire de, de personnages beaucoup plus anciens que lui, je pense par exemple à Eginard, le, le biographe de, de Charlemagne par exemple. Moi je suis bordelais de formation, donc j'ai été formé à, à l'université d'histoire de, de Bordeaux, enfin la faculté pour être précis, Bordeaux 3, Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Et euh, mon, ma directrice de, de maîtrise à l'époque était Anne-Marie Cocula, donc qui a été présidente de euh, Bordeaux 3, de l'université Michel-Montaigne-Montant III, et même vice-présidente du conseil euh, régional d'Aquitaine. Et euh, mon premier sujet euh, de recherche en histoire était sur les raisons de la rébellion rochelaise, de la ville de la Rochelle, au XVIe siècle. C'était une ville qui était neutre, et tout d'un coup elle passe dans le camp protestant, donc il fallait essayer de, de, de, de comprendre cela. Et ma source principale a été euh, la Poplinière ses livres d'histoire. Parce qu'il est contemporain des événements, et il est tellement euh, au fait des événements, il est tellement aussi rigoureux dans ses analyses et dans ses prises d'informations, que euh, finalement, euh, on arrive à, à tout comprendre par sa lecture. Et J'ai même euh, étudié le siège de 1572-73, celui de La Rochelle, et j'avais essayé de voir combien il y avait de réfugiés dans la ville, donc j'ai fait quelques péréquations, avec évidemment une marge d'erreur, et le chiffre que j'ai évoqué était très très proche de celui annoncé par la Popinière dans son Histoire de France. Il se serait converti à l'âge de 16 ans, comme on ne connaît pas bien sa date de naissance, on la situe entre 1541 et 1545, il semblerait que ce soit à Toulouse, parce que généralement à l'âge de 16 ans, c'est comme cet l'âge où, à l'époque, on entreprend euh, des études universitaires. Et donc pourquoi à Toulouse Parce que le milieu étudiant à Toulouse est un milieu totalement gagné au calvinisme à ce moment-là. Un milieu très armé aussi, donc prêt à se défendre. D'ailleurs il va participer aux événements de Toulouse en 1562. Il sera même capitaine d'une compagnie improvisée d'étudiants Poitvin, Roumoisin, Saint-Tonger et Onisien. Et euh, il se convertit parce qu'il euh, il, n'accepte pas que les catholiques n'aient pas euh, essayé de mieux comprendre les, euh, ce qu'ils appellent les hérésies euh, et que sans comprendre, sans vouloir comprendre, puisque ces hommes-là, ces chrétiens-là euh, sortaient du dogme de l'Église, ils ont été condamnés, euh, manu militari. Et ça, ça l'a profondément choqué, et ça, va, ça heurte ses convictions humanistes, et donc ça le pousse à euh, se convertir au protestantisme et à la religion de Calvin. À La Rochelle, qui est la capitale, une autre, du royaume de France, donc capitale protestante du royaume de France, entre 1573 et 1573, et on peut dire jusqu'à 1598 Eh bien c'est un port, la Rochelle est un port et donc euh, le meilleur moyen de faire gagner de l'argent à la cause protestante c'est de laisser libre cours euh, à l'activité corsaire pour que les hommes qui s'embarquent sur des bateaux puissent arraisonner des bateaux ennemis catholiques, portugais, espagnols, bretons, etc. pour les ramener euh, au port, euh, déclarer la prise légale puisque nous sommes en temps de guerre et euh, vendre euh, à la fois euh, les marchandises qui se trouvent sur l'embarcation le, et l'embarcation elle-même. Euh, donc, en 1574, le voilà euh, disponible pour justement se lancer dans la guerre de course, comme on dit, et d'être capitaine d'un navire, la florissante et donc de, de, de, de partir en mer. Ça ne va pas durer longtemps, il va faire finalement deux campagnes mais il ramènera un bateau breton euh, euh, de Port-Salle et euh, bon, il rentrera à peine dans ses frais, mais bon, euh, l'aventure euh, vaudra le coup finalement. Le peu de personnes qui ont écrit des notices sur lui ont dit qu'il était mort de misère, etc. Non, il n'est pas mort de misère, il avait un patrimoine assez important, surtout qu'il a fait un riche mariage avec Marie Bobineau en 1578 à La Rochelle, qui appartient à, à l'intelligentsia commerciale de la ville. Mais euh, comme il se rendait euh, fréquemment à Paris, et justement au mois de décembre-janvier, bon, euh, on dirait pour les fêtes de Noël aujourd'hui, c'est un petit peu exagéré, mais c'est un peu ça, eh bien en 1607-1608 il y est, il est à Paris, or en 1607-1608, il y a un hiver extrêmement rigoureux, rigoureux. la Seine gèle, et euh, il a dû attraper froid, euh, vu euh, la médecine de l'époque, ben, il est mort effectivement euh, d'une bronchite euh, assez forte.